En règle générale, la, la France a une longue culture de, de la coopération internationale. D'ailleurs, on a une division qui s'appelle la Division de la coopération internationale euh, qui, justement, euh, veille à ce que la France travaille en, en, en collaboration. Euh, alors, euh, quel que soit le, le, le, le, le, le spectre, hein, ça peut être euh, donc, dans un domaine d'expertise, dans un domaine de conseil, dans un domaine euh, de, de formation. Euh, voilà, c'est très très large. Et euh, donc, chaque direction a des compétences. La DCI va organiser. Euh, la collaboration, la coopération avec ses compétences donc avec différentes directions et nous pour la police aux frontières la coopération elle porte essentiellement sur la lutte contre l'immigration irrégulière ou la technique de, de, de contrôle des frontières voilà donc c'est un, un, une matière qui est, qui est vraiment technique c'est une police qui est technique la police aux frontières et donc euh, de ce fait euh, on travaille énormément avec euh, tous les fichiers alors les fichiers nationaux les fichiers européens comme Schengen et les fichiers Interpol puisque automatiquement, quand un garde-frontière contrôle un document, il y a une interrogation d'une base de données Interpol qui est faite systématiquement, qui s'appelle le SLTD et qui permet effectivement de, de, de vérifier ce qu'il en est de ce, de ce document. Cet échange se fait complètement naturellement et euh, pour la France, on a d'ailleurs un, un bureau central euh, qui est à Paris et qui, euh, et qui veille à, à, à cette étroite collaboration et cette remontée d'informations euh, qui se trouve renforcée par l'engagement le, par le, par, par, par d'opérations particulières comme, comme actuellement. Mais c est, c est, je trouve que c'est assez fluide. Donc des ports ont été ciblés et euh, pendant toute cette période de, de 15 jours, euh, l'ensemble des pays avec leurs bases de données euh, et leurs différents fichiers ainsi que Interpol euh, participent au criblage de l'ensemble des, des passagers qui utilisent, euh, qui utilisent le vecteur maritime pour se déplacer. Alors le but de cette opération, c'est en fait la lutte contre le terrorisme hein, et notamment le, les, les combattants terroristes qui seraient susceptibles de rentrer au pays en empruntant euh, les voies navigables, profitant de l'échange de flux que nous avons à cette période de l'année euh, qui est généralement plus du sud vers le nord et euh, dans lequel pourraient se faufiler des individus malveillants et donc c'est une, une opération qui a toute son importance et qui permet d'avoir une photographie de, de ce qui se passe pendant 15 jours. Et à Marseille, nous avons également impliqué la douane, puisque la douane fait également des, des criblages un peu plus larges, puisqu'ils ont à leur compte en France les marchandises. Donc la douane fait un criblage un peu plus large et il y a un échange de, de données entre Interpol, la douane et la police, ce qui permet de, de travailler au jour le jour euh, sur euh, une complète photographie euh, de, de toute la navigation. Donc euh, aujourd'hui et pendant ces 15 jours, euh, nous allons cribler les listes nationales hein, des passagers qui, qui, qui font la Corse euh, au continent. Euh, nous allons cribler euh, tout ce qui est à Schengen, donc ce sont généralement les bateaux de croisière, euh, et nous allons également euh, cibler euh, les bateaux extra-Schengen, qui pour nous sont de façon euh, principale la liaison avec le Maghreb. Donc le Maroc, 7 pour 7. Et pour Marseille, c'est avec l'Algérie, ainsi qu'avec la Tunisie. Aujourd'hui, quand on fera quelque chose, quand on a un hit Interpol, comme on appelle, euh, on sait où ça va, on sait à quoi ça sert, on sait pourquoi, et on sait quels sont les mécanismes qui sont mis en, en fonction. Euh, à l'égard de, de, de nos petits gestes du quotidien. Et je trouve qu'avoir ce, ce focus sur l'ensemble de la chaîne euh, finalement euh, opérationnelle, euh, c'est très intéressant et ça permet de relayer auprès des collègues sur le terrain et donc que les collègues sur le terrain soient beaucoup plus vigilants, puisque plus impliqués ayant les tenants et les aboutissants de, du geste qu'ils font. Que la lutte antiterroriste, qui est un sujet principal de notre action euh, au quotidien, se trouve renforcée euh, sur des périodes de l'année. Hein. Aujourd'hui c'est Interpol, demain ce sera au travers d'autres opérations où la criminalité transfrontalière fait l'objet euh, d'une surveillance aiguë et euh, tout au long de l'année on a des, des flashs comme ça euh, sur des périodes euh, qui nous permettent ben, dans tel domaine, alors un coup ça va être euh, les voitures volées qui partent euh, au Maghreb, un coup ça va être euh, donc la lutte contre le terrorisme. Euh, d'autres fois euh, on va vérifier qu'il n'y ait pas de sortie de mineurs intempestives notamment au moment des grands départs, euh, que des parents euh, n'amènent pas les enfants euh, de l'autre côté de la Méditerranée alors même qu'ils n'auraient pas le droit euh, on peut faire également des, euh, des, des, des contrôles Ça, ce sont les douanes plus particulièrement qui vont faire des contrôles phytosanitaires donc veiller à ce que les gens ne ramènent pas n'importe quoi des animaux, des plantes, de la nourriture euh, Voilà, c est, c est, ça vient s'ajouter à, à toutes ces opérations euh, qui donnent le sentiment qu'il qu y a plus qu'un sentiment d'ailleurs qui donne le sentiment que, que, que la frontière est surveillée et que malgré tout, on est là et, et on veille au grain. Et euh, Neptune est complètement dans cette euh, synergie et euh, permet effectivement de, de, de, de, mettre, euh, de mettre un coup de projecteur sur la lutte antiterroriste.